L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut gérer les noms de plages de cellules dans LibreOffice Calc. Donc ici, je suis devant un exercice où je dois réaliser un décompte des bulletins de vote par rapport au prénom des candidats dans une grande liste comme ça. Donc, pour faire ce travail-là, je peux utiliser dans ma formule tout simplement la plage, quand je la sélectionne ici. La plage, ça va être A23 jusqu'à A70. Alors le problème de faire ça pour Pierre, c'est que quand je vais recopier pour Yves, invariablement, A23 à 70 va devenir A24 à 71, et après A25 à 72, et ainsi de suite. Donc je vais avoir les cellules qui glissent. Donc je peux régler ça en utilisant une référence absolue, en utilisant les dollars, mais je peux aussi assez facilement, une fois que j'ai sélectionné la zone que je veux nommer, j'enlève le nom ici dans la zone de nom et puis je vais l'appeler par exemple ici vote. Alors, petite précision, je vous conseille vivement de ne pas donner un nom qui soit déjà quelque part dans le tableur. Un nom de feuille, un nom de colonne dans un tableau. Ça a déjà provoqué des erreurs chez moi dans d'autres circonstances. Donc là, je mets vote, hein. vous voyez que ça n'est utilisé nulle part ailleurs. Donc cette plage là fera bien référence au vote. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée pour valider ce nom. Et donc maintenant, vous voyez ici, si je sélectionne vote, automatiquement il prend toute la colonne. Et dans une formule, si je note vote à la place de la plage, eh bien ça marchera très bien. Et ça, je pourrais le recopier tranquillement. Alors, les plages de, de nom comme ça, vous pouvez bien sûr les gérer. Ça veut dire que vous pouvez changer son nom, vous pouvez changer aussi ici, revenir sélectionner autre chose sans problème. Vous pouvez. Supprimer et je peux retourner dans le menu et créer ma zone depuis ici. C'est un petit peu plus long, mais ça revient strictement au même. Donc là, je fais Ajouter. Le nom, c'est Vote. La plage, c'est ici. Je vais ajouter. Ok. Donc là, ça revient strictement au même. Hein. Maintenant, si je sélectionne vote, j'ai bien ma plage de cellules. Et voilà.